Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Argentière-L'ABC pour la quatrième étape du circuit européen jeune de bloc. Cette étape est organisée en partenariat avec le club face l'Argentière et bien sûr la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Sur ce circuit, nous retrouvons 23 nations et 167 compétiteurs, ce qui est vraiment très positif pour le circuit puisque les compétiteurs sont de plus en plus nombreux et donc de plus en plus intéressés par les compétitions visiblement qui s'organisent en France. Euh, nous sommes très heureux effectivement de pouvoir proposer euh, à l'ensemble de ces athlètes des circuits de grande qualité. Nous pourrons euh, effectivement observer un circuit de quatre blocs en finale euh, très très proche du dispositif des seniors avec une motricité euh, très orientée sur le bloc, des jetés, des doubles jetés, du travail de coordination, du travail d'équilibre. Il y a eu un, un véritable travail euh, euh, très important d'ailleurs de fait euh, dans ce domaine. Voilà, Nous sommes très heureux d'accueillir tous ces compétiteurs et, et nous espérons euh, le meilleur pour, pour tous. allez les Français là Allez pour la finale n'importe Alors sur cette quatrième étape de Coupe d'Europe de bloc, sportivement ce qui est intéressant c'est de pouvoir constater que le niveau déjà des jeunes est vraiment en train de grimper et se rapproche du circuit j'ai envie de dire senior. Euh, D'ailleurs, euh, la formule que l'on propose à tous ces jeunes finalistes, c'est une formule qui est euh, une demi-finale de Coupe du Monde Senior. Hein, c'est un circuit en quatre blocs. Et euh, lorsque l'on voit la, la technicité et la qualité des blocs qui sont ouverts, on se rend vraiment bien compte qu'on est euh, sur un mini ou une mini Coupe du Monde Senior. Euh, et ça, c'est important que nos jeunes puissent faire le transfert qu'à des Juniors et ensuite seniors. Hey! Alors pour la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, il est vrai que nous tenons absolument à pouvoir proposer un dispositif de compétition internationale en France. Et l'Argentière baissé cette coupe d'Europe, se positionne comme étant la troisième étape que nous organisons en France. à savoir, nous avons débuté le circuit par Chamonix, une coupe du monde de difficulté et une coupe du monde de vitesse. Ensuite, nous avons eu Briançon. Il y a peu de temps, et aujourd'hui, euh, l'Argentière l'a baissé en bloc chez les jeunes, ce qui fait un dispositif de compétition internationale très complet. Et bien sûr, nous terminerons euh, nos événements internationaux en France par Paris-Bercy au mois de septembre.